Alors déjà c'est la troisième édition des états généraux, on avait démarré à Lille en 2007 au moment de l'anniversaire des 50 ans du traité de Rome, on a fait une session à Lyon en 2008, et là... Et euh, la raison pour laquelle on a choisi ce moment, c'était euh, les 60 ans de, de la déclaration Schumann en fait. Et donc on a choisi le thème de la responsabilité parce qu'on voilà, se posait la question, euh, est-ce qu'on a suffisamment endossé cette responsabilité qu'on a par rapport à l'héritage des pères fondateurs d'une part et par rapport aux générations futures Le principe des états Généraux, c'est que c'est une construction participative. C'est-à-dire qu'on a une centaine de partenaires et qu'on leur propose, pas tous, tous ne le font pas, mais on leur propose de euh, concevoir un atelier et on leur demande de faire ça, pas tout seul, mais avec un ou deux, une ou deux autres organisations minimum. Et donc, ça veut dire que les sujets remontent vers nous. C'est pas nous qui les imposons à, à, aux organisations partenaires, et c'est intéressant d'ailleurs de voir ce qu'ils choisissent. Et on constate par exemple qu'ils choisissent beaucoup de côté social. Euh, voilà, Il euh, y, y a pas mal évidemment vu l'actualité sur euh, finance, industrie. Euh, voilà. Mais euh, donc euh, c'est effectivement pas nous. Nous on choisit juste le fil rouge qui est celui de la responsabilité. Autre fil rouge, déclaration Schumann. Et donc tous les ateliers ont été un peu pensés avec ce fil rouge. Mais chacun avec la liberté euh, qu'ils ont en tant que pilotes d'un atelier. La société civile mais en dialogue avec les citoyens parce que c'est vraiment un, un événement qui se veut être un relais entre justement les, la société civile organisée et le citoyen euh, qui est invité. Voilà, c'est une journée pour lui où il peut aller choisir ce qu'il veut, des, des ateliers, il y a des activités parallèles. C'est vraiment conçu pour, pour quand même une journée globalement conviviale et festive sur les questions européennes euh, et tout le monde est invité à y participer. Donc c'est tâter le pouls effectivement de la société civile organisée en dialogue avec les citoyens et en dialogue bien sûr aussi avec les personnalités politiques euh, et du monde économique, etc., qui viennent euh, intervenir dans ces ateliers et plénières. Bah, je crois quand même qu'on voit quand même un peu toujours les, les, les, mêmes, les mêmes thématiques émerger. Euh, ce, ce qui est différent, je crois à chaque fois, c'est quand même le contexte. Là, on a un contexte où on a un nouveau traité, une nouvelle commission, un nouveau parlement internationale évidemment qui est très. Euh, qui interroge tout le monde sur euh, les choix de politique publique qui doivent être faits demain. Euh... On a la question du changement climatique qui pose la question de comment on fait concrètement pour créer une économie à émission de carbone limitée, etc. Donc là, je crois que le contexte, vraiment, plus que jamais, donne un sentiment d'urgence. Voilà. Et que ça, ça se ressent vraiment d'année en année. Il y a une interpellation qui est de plus en plus forte de la part des citoyens et de la société.